Les blogueurs et les youtubeurs sur le thème de l'investissement immobilier traitent régulièrement une question importante qui est la bonne localisation des investissements immobiliers. Et je devrais dire la meilleure localisation des investissements immobiliers. Les réponses qu'ils apportent correspondent à des logiques globales des projets dont ils parlent. Mais il y a une réponse qui est le plus souvent oubliée, c'est qu'il faut aussi investir à l'étranger. Bonjour, c'est Pierre Maumont, content de vous revoir et bienvenue aux Nouveaux Arrivants. Aujourd'hui, je voudrais vous faire partager les raisons de l'importance stratégique de l'investissement immobilier à l'étranger. Restez avec moi jusqu'à la fin, vous allez comprendre à quel point c'est important pour votre patrimoine. Beaucoup vont penser, mais pourquoi investir à l'étranger en immobilier alors que l'immobilier, ça marche bien en France Alors effectivement, l'immobilier marche bien en France, du moins actuellement, ça n'a pas toujours été le cas, on va le voir, et ça n'empêche pas que ça peut être aussi intéressant, voire plus parfois dans d'autres pays qu'en France. Comme raison d'investir dans d'autres pays, j'envoie de la par la diversification géographique de nos actifs, et on peut se demander, à partir du moment où on a compris l'importance de, de ce principe, on peut se demander pour quelles raison l'immobilier échapperait à la règle si vous posez la question, euh, prenez quelqu'un au hasard, ou 10 personnes au hasard, vous allez lui poser la question, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire diversifier vos actifs géographiquement La plupart vont vous répondre, ça veut dire détenir des comptes à l'étranger. Alors ils ont tout à fait raison, c'est incontournable, c'est indispensable, on est d'accord. Et puis, une minorité vous répondra, oui, mais c'est aussi détenir, par exemple, des actions à l'étranger. Et puis d'autres vous répondront, mais c'est aussi détenir des métaux précieux, bon, etc. Et puis, au fur et à mesure que vous allez poser d'autres questions, autrement dit que vous allez passer en revue d'autres types d'actifs, vous aurez un nombre de plus en plus faible de personnes qui vont percuter sur le fait qu'il est aussi intéressant de détenir ces actifs-là à l'étranger. Et curieusement, dans le cas de l'immobilier, pratiquement personne n'y pense. Et c'est très bizarre, parce que l'immobilier, l'immobilier, c'est pour l'immense majorité des ménages, le premier poste de leur patrimoine. C'est le poste de patrimoine qui représente le plus d'argent. Alors, je sais qu'il y a des ménages pour lesquels l'immobilier est minoritaire, tant mieux pour eux. Et ce sont ceux dont les moyens permettent d'avoir des actifs financiers importants, et au point qui sont plus importants en, en volume que, que leur résidence principale, puisque bien souvent, le patrimoine immobilier de la plupart des ménages, c'est d'abord leur résidence principale. Euh, alors, c'est étrange, on ne pense pas à ça. Alors, je pense qu'une raison, ben, c'est au fait que la plupart des personnes n'ont pas suffisamment de moyens pour investir en plus de leur résidence principale, pour investir massivement à l'étranger. Parce que quand on parle d'investir dans l'immobilier, on pense tout de suite à quelque chose qui va être important. Parce que les biens immobiliers, ça pèse lourd. Alors on va voir dans, dans quelques minutes qu'il y a d'autres façons d'investir dans l'immobilier que d'acheter euh, comme ça des, des, des biens immobiliers entiers avec le budget que ça nécessite. Et puis je pense aussi qu'il y a une autre raison, c'est que bah, la plupart des gens ne réfléchissent pas trop aux questions patrimoniales et préfèrent s'en remettre à des idées toutes faites, à des idées confortables, qui veulent que bah, l'immobilier c'est quelque chose de très sûr. Et à partir du moment où on a du patrimoine immobilier, on est vachement en sécurité. Euh, malheureusement, c'est pas c'est pas aussi vrai. C'est vrai que l'immobilier est un placement qui est qui est résilient, dont les fluctuations, parce qu'il y en a, sont beaucoup moins euh, beaucoup moins nombreuses dans, dans un laps de temps donné que pour par exemple la bourse. Pour autant, et si on veut avoir des, des vues objectives sur ce qu'est la véritable sécurité de l'immobilier, il faut regarder les chiffres, et en particulier les statistiques de l'INSEE. Il y a une courbe très connue, vous avez dû la voir si vous vous intéressez au sujet de l'immobilier, qui est celle de l'indice des prix immobiliers en France depuis 1900, enfin, au moins 1965 jusqu'à aujourd'hui, enfin, jusqu'à jusqu fin 2020. Et quand on regarde cette courbe, on s'aperçoit que de 1965 à 2000, donc pendant 35 ans, en réalité l'indice immobilier n'a pas évolué. Alors je ne dis pas qu'il n'a pas bougé, puisque évidemment entre 1965 et 2000, euh, il y a eu des fluctuations, mais le niveau de l'indice, qui était, mon par hypothèse, qui était 100 en 1965, en 2000 était 100, ou 98, ou 102. Donc ça veut déjà dire que, ça, enfin ça met déjà à partir une légende, c'est celle de l'immobilier patrimoine qui, qui s'apprécie toujours aussi autant que l'inflation, ben là on voit, on voit que c'est pas vrai. Euh, ou, ou si ça a été vrai, puisque le, le, le graphique de l'INSEE c'est inflation déduite, mais ça a juste été, ça a été vrai, l'immobilier a juste permis de, de se préserver l'inflation, il n'a pas permis de, de réellement gagner de l'argent. Euh, et puis surtout ce qu'on voit c'est que pendant ces 35 ans, en réalité, l'immobilier, il a évolué dans, dans, un, dans un canal d'une ampleur de 30%, c'est-à-dire euh, des fluctuations à la hausse par rapport au niveau 100 de départ qui allait jusqu'à plus 15, autrement dit jusqu'à 115, et puis des fluctuations à la baisse qui allaient jusqu'à 83, c'est-à-dire moins 17%. Autrement dit, pendant cette période, on pouvait tout à fait acheter l'immobilier pour peu qu'on n'ait pas de chance et qu'on n'ait pas beaucoup de nez euh, dans ce domaine l'immobilier au niveau 115 euh, et puis quelques années plus tard pour des raisons qui s'imposaient à nous devoir le revendre alors qu'il était au niveau 83 ce qui mine de rien fait quand même à peu près 25% de baisse euh, donc on pouvait perdre de l'argent dans l'immobilier et on peut toujours perdre de l'argent dans l'immobilier alors ce que je vais vous dire par là c'est pas que l'immobilier est un mauvais placement c'est que les idées simplistes et toutes faites qui veulent que, par exemple, l'immobilier, on ne perd jamais avec l'immobilier, c'est faux. Et de la même manière, l'idée que l'immobilier est, est un placement tellement sécuritaire qu'il n'y a pas de question à se poser, et notamment la question de son expatriation, c'est aussi une idée fausse et c'est une idée dangereuse. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle il faut, du moins au minimum, envisager d'investir en immobilier à l'étranger. Donc je résume, je résume la première raison. La, la première raison, c'est que l'immobilier, finalement, est un actif comme les autres, et que, comme les autres, sa sécurisation passe par une diversification la plus importante possible, et que parmi les critères de diversification, il y a le fait de diversifier géographiquement, c'est-à-dire d'avoir une partie de notre patrimoine à l'étranger. Alors la, la deuxième raison, ça tient là à la situation qui est, je dirais, franco-française. Vous savez que, comme le montre d'ailleurs ce, ce fameux graphique dont je vous parle, depuis 2000 l'immobilier a augmenté fortement, enfin en fait c'est pas si fort que ça, il a augmenté au niveau national de 80% en 20 ans, donc c'est pas, pas extraordinaire. Euh, bon, on est frappé parce qu'effectivement dans, dans la décennie 2000-2010 il a augmenté plus vite que, plus vite que par la suite, et, et par la suite là maintenant de nouveau depuis, euh, on va dire au moins depuis 2012, c'est reparti euh, assez régulièrement. Euh, quand on voit cette hausse, la vraie question c'est comment cette hausse a-t-elle été possible Parce que le même graphique de l'INSEE vous montre que, alors que le, la hausse de l'immobilier a fait comme ça, la hausse des prix de l'immobilier a fait comme ça, la, la hausse des revenus des ménages a fait comme ça. Euh, C'est-à-dire qu'en réalité, la solvabilité des ménages en termes de pouvoir d'achat immobilier n'a pas arrêté de baisser. Alors comment se fait-il que, malgré ça, le, la demande reste tellement forte sur le, sur le marché de l'immobilier que les prix montrent eh bien, vous le savez, je pense, cas pour beaucoup d'entre vous, c'est qu'il y a eu une politique de solvabilisation artificielle des ménages qui a été obtenue par la baisse, par la baisse des taux d'intérêt. Ce n'a pas été fait que pour solvabiliser par rapport à l'immobilier, ça a été fait pour solvabiliser l'ensemble des agents endettés du système français, européen et occidental pour pas que ça s'écroule. Bon. Euh, toujours est-il que, évidemment, les, les investisseurs immobiliers les acheteurs immobiliers en ont profité. Et cette euh, solvabilisation, en plus en France, a été augmentée par la politique d'augmentation des durées de prêt des banques. Du coup, on arrive encore, une voilà, part importante des ménages français arrive encore à acheter de l'immobilier comme résidence principale ou comme investissement, tout simplement parce que les coûts du crédit sont... Artificiellement bas. C'est ces coûts du crédit artificiellement bas qui permettent à l'État français, par exemple, et, et à tous les États très endettés de l'Union européenne euh, de ne pas s'écrouler euh, parce que, grâce à ça, ils ont une charge de remboursement de la dette, hein, de service de la dette, comme on dit, qui est in, infiniment, enfin beaucoup plus faible qu'il devrait l'être. Donc on est dans l'artifice et cet artifice eh bien, se répercute de manière avantageuse aussi pour les investisseurs immobiliers. Seulement qui dit artifice dit provisoire puisque euh, l'artifice, ça veut dire que ce qu'on réussit à obtenir comme avantage d'un côté, euh, la, a pour conséquence deux très gros inconvénients du côté où on ne regarde pas. Et le côté on ne regarde pas, bon, j'en ai parlé très souvent, si vous suivez mes vidéos, vous le savez, le côté on ne regarde pas, c'est d'une part le phénomène des bulles sur les marchés en général, en général dont l'immobilier, mais surtout les marchés financiers, et et aussi euh, l'affaissement euh, caché de la monnaie, euh, conséquence de la planche à billets massive. Il faut rappeler, c'est quand même assez extraordinaire, que depuis euh, la crise du Covid, c'est-à-dire en un an aux États-Unis, on a créé, sauf erreur, c'est entre 4 et 5 fois plus de monnaie qu'il n'en a été créé entre la fondation des États-Unis, donc en 1775 ou quelque chose comme ça, euh, et euh, le covid donc on comprend que devant de telles monstruosités de politique économique, de politique monétaire, on va vers l'écroulement des monnaies. Alors ça passera par des péripéties euh, plus ou moins prévisibles, mais le résultat est certain. Et ce résultat qu'on aura aux états unis on l'aura aussi en Union européenne, puisqu'on a la même politique. Alors, face, euh, fa face à ça, eh bien on est tous... Je veux dire, dans tous les pays, on est à peu près à la même, logé à la même enseigne. Face à ce risque, on en subira tous les conséquences. Ça, c'est la problématique de tout le monde. Nous, en France, on a une autre problématique. Cette autre problématique, c'est celle de la stabilité sociale et civile du pays. Vous le savez, du moins si vous informez pas exclusivement sur les médias officiels, donc les, les, grands, les grands journaux, et les télés. Et ce n'est pas, pas avec ces médias que vous pourrez prendre conscience de ce qui se passe. Par contre, si vous vous informez autrement que par les médias mainstream, qui sont de facto dans la main du gouvernement ou des amis du gouvernement, là vous allez apprendre. Et vous aurez quand même l'ampleur la, de l'insécurité française. Et cette insécurité, c'est un mot qui est galvaudé, mais insécurité, ça veut dire de contrôle de la situation par l'état et c'est ça qui est c'est ça qui est grave en réalité. derrière l'insécurité euh, il y a l'incapacité de plus en plus flagrante de l'état à faire face à des individus enfin à des individus des, des organisations qui l'agressent et qui le défient et on mesure le degré d'impuissance et on mesure que de, de plus en plus que de plus en plus l'état dépassé par la situation. Et si on prolonge les courbes, c'est-à-dire on va oublier la question de l'insécurité pour toujours se focaliser sur ce qu'il y a derrière, et si on pouvait inventer en quelque sorte une, une courbe de l'impuissance de l'état, on verrait que cette courbe elle fait ça, euh, et puis elle est très probablement sous la forme d'une exponentielle. L'exponentielle est à deux parties, même trois parties. Il y a, il y a, il y a la partie qui va de moins l'infini à quasiment zéro, qui, est, qui monte très, très légèrement, une deuxième partie qui est un virage qui, qui, qui, qui fait le, passer la courbe de la quasi-horizontale à la quasi-verticale, et la troisième partie qui est quasiment verticale. Eh bien, on est clairement dans la deuxième partie, c'est-à-dire dans la partie où on va passer d'un phénomène qui commence à être visible, et même qui est très visible, à un phénomène qui, est, qui va devenir beaucoup plus explosif. Et ça, ça va poser un problème que, général, non seulement aux Français, mais également à l'économie et, entre autres, à la question des marchés immobiliers. Alors, je n'entre pas dans les détails, je vous laisse chacun imaginer, et ce n'est pas difficile à comprendre, les réseaux, on va dire, les, les transmissions qu'il y a entre la situation civile, entre l'exercice ou non de l'autorité de l'État sur la, sur la sécurité du pays, et euh, la dégradation et les conséquences économiques que ça a, et en particulier sur le marché de l'immobilier. Donc ça, malheureusement, c'est un privilège que nous avons en France. Nous, cette situation n'existe ben, pas dans les autres pays d'Europe. On le voit bien ni aux États-Unis, quoique aux États-Unis, il y a également des problèmes sérieux, même s'ils sont d'une autre nature. Euh, donc ce qui peut se produire en France et qu'on n'aura pas chez les voisins, qui n'arrivera pas chez nos voisins, ce sont des conséquences graves. C'est ce une dépréciation notamment des biens immobiliers, des marchés immobiliers, à cause de la situation civile qu'il n'y aura pas chez les Espagnols, chez les Allemands, chez les Italiens, chez les Hollandais, les Danois, et les Américains par exemple, ou les Russes. Alors, face à cette situation, enfin, face à ce risque, la, la question de l'investissement immobilier à l'étranger arrive, parce que là c'est une solution. Il ne sera pas pareil pour quelqu'un qui a un patrimoine immobilier de, de 400.000 euros d'avoir 200.000 euros en France et 200.000 euros ailleurs si euh, un événement majeur se produisait en France et, et faisait perdre la moitié de sa valeur au patrimoine immobilier. Euh, si tout est en France, on perdra 200.000 euros. Dans ce cas-là, si on n'a que 200.000 euros en France, on n'en perdra que 100.000. Ce n'est pas pareil. Voilà. Donc on comprend bien que dans le contexte propre de la France, en matière d'immobilier, il y a, outre le principe général qui consiste, qui consiste à penser que la diversification biographique est nécessaire, et c'est vrai, il y a des raisons impératives de le faire. Donc pour résumer cette deuxième cause, eh c'est tout simplement, on peut dire que les marchés immobiliers ne sont pas corrélés d'un pays à l'autre, alors ils ne sont pas totalement corrélés, en tout cas, bien sûr, euh, lorsque, du point de vue de la politique monétaire que, que j'ai il y a cinq minutes, eh bien tous les pays ont la même politique monétaire, en effet, tous les marchés immobiliers sont soumis au même risque. Mais ce n'est pas forcément une question de corrélation, c'est plutôt la conséquence d'une politique qui est, qui est la même. Euh, mais là où la corrélation s'arrête, c'est lorsqu'on regarde d'autres aspects et qu'on s'intéresse particulièrement aux aspects strictement nationaux. Et à ce moment-là, on comprend, du moins on, on devrait le comprendre, parce que là c'est quasiment évident, qu'il est très important pour la résilience de notre patrimoine immobilier que ce patrimoine soit non pas dans un seul pays, bon en l'occurrence le pays où on vit, mais soit réparti dans un ensemble de pays, dont le nôtre, pas forcément euh, de manière euh, euh, égalitaire, parce il y, aura forcé, forcément, enfin, il y aura nécessairement euh, plus de patrimoine détenu dans le pays où on vit, ne serait-ce parce qu'on a notre résidence principale, mais au-delà de la résidence principale, on peut décider systématiquement d'investir en immobilier à l'étranger. Alors maintenant, comment faire pour investir dans l'immobilier à l'étranger Ce, ce n'est pas le, le but principal de cette vidéo, le but principal c'est de mettre le doigt sur la, la pertinence de l'idée d'investir géographiquement ailleurs, c'est-à-dire de faire diversification géographique, notamment, dans le cadre, en particulier, dans le cas de l'immobilier. À euh, partir moment où vous commencez à adhérer à ce que je suis en train d'expliquer, euh, la question se pose de comment faire. Alors, comment faire pour investir dans l'immobilier à l'étranger ben, Il y a une façon que tout le monde connaît, euh, et ça consiste à y acheter une résidence secondaire, dans un pays qui nous plaît bien sûr, qui sera éventuellement plus tard une, une résidence pour, principale pour, pour la retraite. C'est assez compliqué parce que même si on connaît le pays, parce qu'on le pratique depuis pas mal d'années, parce qu'on va en vacances, etc., l'aspect business on ne le connaît pas, l'aspect juridique on ne le connaît pas non plus euh, on ne connaît pas non plus les mœurs en matière d'affaires immobilières donc on risque de faire des grosses bêtises on risque de tomber dans des pièges voire entre les mains de, de personnes peu recommandables il y en a, dans, il y en a partout des, des, des gens comme ça euh, donc ça, ça, c'est compliqué difficile ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire mais en tout cas il faut s'entourer ce qui est beaucoup plus facile, surtout quand on veut diversifier son immobilier dans une logique purement d'équilibre patrimonial géographique, et, et dons d'investissement. C'est simplement de faire de l'investissement immobilier à l'étranger, mais sans faire d'investissement physique, donc d'immobilier direct, je veux dire, mais en passant par des sociétés qui investissent dans l'immobilier. Alors ces sociétés, il y a deux types de ces sociétés. Il y a les SCPI, société civile de placement immobilier, dont j'ai déjà parlé dans, enfin, il y a assez longtemps, dans, dans des vidéos. J'ai fait, euh, bah, fait un PDF là-dessus, un rapport PDF là-dessus. Je crois même que... Euh, non, j'ai pas fait d'article de blog, mais be beaucoup de gens connaissent euh, les SCPI. Donc, investir dans les SCPI, c'est acheter des parts de sociétés immobilières. Donc, on ne s'occupe de rien. Euh, le ticket d'entrée c'est quelques centaines d'euros parce que ce sont, ce sont des parts. On bénéficie d'une du, sécurité qui est euh, conférée par le fait que c'est un parc immobilier. Donc, le risque à tout point de vue, c'est hein, locatif par exemple, euh, ou le risque de, de sinistre physique est divisé sur des dizaines de biens. Et puis, euh, également, de plus en plus dans les CPI, euh, les, les types d'activités économiques du parc, enfin, le parc immobilier, et de plus en plus... Euh, multiples, multiples. Et une même SCPI va être répartie en euh, locaux commerciaux, bureaux, euh, locaux euh, médicaux, paramédicaux, logements étudiants, enfin, j'en passe et des meilleurs, euh, des, des, des, des locaux de stockage spéciaux pour les, pour les réseaux informatiques, enfin tout ce qui va avec le développement de l'économie. Il y a une deuxième forme d'investissement indirect, c'est en passant par ce qu'on appelle les foncières cotés Bon, c'est le même principe que les SCPI, mais c'est plus gros et c'est coté en bourse. Voilà, alors à partir de là, on choisit les pays. Euh, pour, faire, pour faire simple, et, et, pas, euh, pour faire simple et, et, et pas vous farcir la tête avec euh, trop de détails dans le cadre de cette vidéo de présentation, euh, les pays où il est intéressant d'investir, comme le pays étrangers, ce sont les États-Unis. Il y en a d'autres, bien sûr, mais ce sont notamment les États-Unis, les pays dasie pacifique euh, tels que l'Australie, et puis euh, pas mal de... Euh, il y a des possibilités en Chine et dans les pays, les pays satellites. Alors pour investir sur ces marchés-là, il faut bien sûr passer par des instruments financiers, euh, notamment ce qu'on appelle des, des ETF pour, dans le cas de la bourse, qui permettent d'investir de manière extrêmement répartie. Et, et là aussi, comme avec les CPI, les tickets d'entrée, c'est quelques centaines d'euros, puisqu'on achète des parts de société. Naturellement, dans les deux cas, il y a, il y a, zéro, il y a zéro gestion, il suffit de déclarer, sur nos, sur nos documents fiscaux, euh, les, les résultats de, de, de ce qu'on a eu, soit par nos sociétés civiles, euh, soit par nos SCPI, soit par euh, nos foncières cotées. Euh, et ça s'arrête là, et le résultat, c'est qu'on a pu comme ça mettre du patrimoine immobilier de manière massive, hors de France, de manière évidemment tout à fait légale. Oui, je, vous entendez un peu de bruit derrière, parce qu'en même temps que je tourne cette vidéo, il y a le match de foot, qui passe à la télé et euh, il y a du monde devant devant l'écran de télé, exceptionnellement. Euh, alors, donc la vidéo, euh, ben la vidéo est terminée. Euh, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet-là et puis sur de manière générale les, les sujets que, que je traite sur cette chaîne et sur mon blog, vous pouvez euh, tout simplement euh, vous abonner à, à mon blog et vous inscrire à ma à my newsletter. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'analyse qu'elle amène sur la nécessité. D'expatrier une partie de notre patrimoine immobilier, donc en clair d'investir en immobilier à l'étranger. Euh, Dites-moi également ce que vous, vous, vous faites dans ce thé à partager, liker et je vous dis à très bientôt!